Et salut à tous, c'est Spirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, sur Survival Modecraft. Donc, euh, euh, comme vous pouvez le voir, j'ai euh, un, supprim... un petit peu supprimé... D'accord, merci. J'ai un petit peu supprimé tout ce qui était le ballon parce qu'il me plaisait pas. Donc, euh, aujourd'hui, on va refaire un ballon à zéro. Euh, donc, bon, j'ai formé les Air Balloons. Et puis euh, voilà j'ai récupéré toutes mes planches tout Donc je suis content Mais ouais j'ai mass formé les ballon Puis j'ai récupéré ceux d'avant Parce que ça coûte un petit peu La peau des fesses ce truc Donc voilà euh, Donc euh, bah On va euh, chercher Enfin euh, non on va pas chercher Je vais juste regarder un truc Parce que ça j'avais pas regardé Ok c'est cool Voilà Donc on va te faire un petit euh, zeppelin des familles. Attends. Attends. Bon, alors, par contre, ces bottes, là, ça, ça m'énerve. Ça me fait penser à l'auto-jump. Et ça m'énerve vraiment. <rire> Genre, euh, vraiment beaucoup. Merci. Attends, c'était les, les bottes qui amortissaient ma chute. Ah Et donc là, si j'enlève mes bottes... Ok. En enfin, fait, je vais les remettre. D'un seul coup, je les aime beaucoup mieux. Ah Ce moustique à 22 h sans pression mais il y a un moustique là on voit cette, euh, euh... <rire> cette vidéo sortira avant je l'ai eu cette vidéo sortira avant la vidéo Skyblock, euh, donc euh, je vous spoil un petit peu euh, skateblock euh, donc on a enfin, ils ont rouvert le serveur aujourd'hui à 16h donc euh, la vidéo Skyblock est tournée aujourd'hui à 16h, euh, quelques heures plus tard. Je tourne euh, la vidéo Survival Modecraft. J'ai oublié la moitié de mes blocs. Et donc... Euh... Ouais, dire... Je... Je... Je... Je monte. Juste pour dire que ouais, donc euh, la vidéo Survival Modecraft euh, sortira avant mais tournée après et que le serveur Skyblock au moment où je vous parle, euh, a déjà redémarré. Et donc, on a fait le départ ensemble. Ouais, alors là, par contre, c'est l'arrière. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Non, parce que là, tu vois, si je me. Si je me... Voilà, si je fais ça toutes les 30 secondes ça va pas le faire tu vois il ne reste plus beaucoup d'énergie dans le truc donc on va Ouais si tu veux de 30 secondes je t'accorde 10 secondes de ma vie. t'en auras plus de temps c'est pas grave euh ouais, c'est cool non pas là ah, je me suis un petit peu foirée bon ça j'avoue là vu que je suis en de en volant ça, ça lagouille au point refaire un étage là, là je sens que ça va rendre cher quoi tu, tu, tu. ah ouais non mais je, je vais carrément avoir besoin d'un plus de herbe à <rire> ça va tout manger je me suis dit bon après si j'ai encore assez je vais pouvoir te faire un petit vaisseau tu vois mais non non non non non non tu vais là. Je suis Personnellement, je crois que ça va être un euh, bagot pour rechercher des... des trucs puis je recharge des, des airballons puis je recharge mon, mon, mon jetpack et donc, bah <rire> on s'en fout après parce que voilà ouais, c'est toi qui fais ça, le petit robot ok, alors euh, ça coûte cher, c'est ça C'est le l'humi, gas tank, hydrogène. Ok, ça part sur de l'hydrogène. Bon, et maintenant bah donc, euh, il se recharge et bah, on se retrouve quand j'ai fini de cueillir plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein de mottos. Donc à tout à l'heure. Et donc voilà, on se retrouve euh, donc un petit peu après euh, donc, euh, donc j'ai refait encore deux stacks et demi presque de air ballon euh, et je me suis rendu compte que ça rendait plutôt pas mal on fera peut-être même une hélice derrière genre euh... ouais là je sais pas comment on design une hélice mais on fera une hélice ici ça rendra plutôt bon attends, attends Gracias. Là c'est plutôt bien Je suis un peu concentré, je crois le peu beaucoup euh... Ouais c'est bon Et là Merci, Voilà, c'est plutôt bien euh... Alors, on va te mettre une torche ici Et une torche là, déjà, d'accord Ensuite, de base, tu en mets une là, une là Et une là, une là Ensuite, tu comptes 3, tu en mets une Tu comptes 3, tu en mets une Là, là c'est pareil, tomber une en face et donc là c'était Voilà, donc déjà là c'est à peu près bien éclairé, je pense. Euh... Je sais pas, c'est quoi l'éclairage Entité. Il y a du... Il y en a une. Éclairage, éclairage. C'est où l'éclairage là Ok, il est. Un 7 je sais même pas où c'est que c'est l'éclairage là. Bon, bref. Donc bah là, je crois qu'il euh, ne nous reste plus qu'à faire la petite hélice. Alors, tu sais quoi On va te rajouter un truc très pratique dans, dans ça. Ça s'appelle une table de craft. Voilà C'est l'objet le plus pratique dans un truc. Dans un machin, d'accord Tu as tout à fait compris ce que je voulais dire. Euh, alors en fait il y en a une dehors, c'est pas grave. essayer des trucs. Alors regardez, c'est plutôt bien ça. Ça touche aucun bloc, je crois. J'espère. Voilà, ça touche aucun bloc. Et donc là, on va regarder. Marche. Donc t'arrives comme ça, là. Tu rentres là-dedans et ce sera tout pour l'épisode, je pense. Euh, tu arrives comme ça, tu fais Assemble Chip et Moon Chip. Voilà. Et là, déjà. Là, il décolle. Ok. Ah, regarde. Regarde, c'est pas beau ça? Attends. T'es prêt? Shift. Ouais, parachute. Bon, en vrai, j'aurais peut-être pas dû le faire. Que, euh, tout à fait au-dessus, je sais pas trop où. Hein ah là, regarde. Regarde, ah oh, là, ça... là, ça vaut la miniature. Là. Alors ça, ça, ça... Il est où Là. Ça, ça vaut la miniature. Ah, une le, le mec il règle ses trucs. Euh. Ding, under distance, 8. Normal. Rien, bah oui, c'est normal. Euh, ouais, alors. Attends, juste, il m'a l'air un petit peu plat vers l'avant. Je pense qu'on va faire. Ah! là j'ai oublié ça hein, que là tu fais euh, déjà dans f merci euh... oui non c'est quoi c'est g h j non s x w j'ai une table de craft c'est pas grave euh, P, o I, M, l K, j, J, K, L. non, ça marche pas. H, T, G, e, N, B, F, G, Non, oui, Merde. attends. Oh, ça, c'est les waypoints. Mais j'arrête de jeter des tables de craft ou comment ça se passe? J'ai jeté ma table de craft, je sais pas quelle est. Ah, j'en ai jeté une là et je sais plus comment on fait pour voir l'inventaire du truc là. <rire> Option contrôle. Le disassemble. Ah, c'est ça. Disassemble. Ah non, je suis pas qui est Reset. Ah oui non, c'est pas ça. C'est reset là. Et voilà. C'est K. Et donc là, tu fais disassemble. Là, bon il s'est posé en plein milieu là mais euh, voilà après euh, c'est plutôt cool hein il marche bien il marche bien en tout cas je suis très très content c'est quoi ça c'est quoi ça là bas Attends, il y a un beau truc je n'avais jamais été voir je n'avais pas chargé le chunk par là bas mais ah ouais ah ouais ça déconne pas les mecs il y a vraiment un beau truc juste à côté du village. Genre là, tu vois, là, il y a le village de PNJ. Genre, c'est normal. Je sais pas pourquoi mon PC tourne mieux en 8 chunks qu'en 4, mais c'est pas grave. Euh, ouais. Donc, ouais, là, regarde. Là, il y a un océan, là. Ah, tu m'en diras des nouvelles, ok Bonjour à Los pour les nouvelles. C'est une blague. Mais ouais. Déjà, le village de PNJ, là, il est grand. Et puis, alors, l'océan. Il est beau Tu vois, il est beau l'océan. Hein. Allez mmh, mmh. Ouais Ouais bon, là, faut pas non plus déconner. Ça va Ok, je veux bien que ce soit la pointe, mais genre... Moi, tu vois, pour la pointe, on le fait comme ça. ça regarde ah oui ça ça ça ça vaut une miniature ça j'ai déjà bouffé la moitié de mon truc c'est pas grave attends regarde regarde regarde Attends, je vais rentrer dedans je peux comment rentrer dedans si c'est par en dessous alors bon euh, plus, là je fais disable je fais juste alors là assemble chip one chip la tarif tu vas l'emmener euh... déjà c'est plutôt rapide ça carbure mon gars euh... ouais alors attends la miniature on va te la prendre là le truc on va te le poser on fait shift on fait shift Ouais, alors, au lieu de prendre la montagne aujourd'hui on va prendre la mer bien sûr attendez je charge les chunks de la mer parce qu'ils ont jamais été chargés Ah là, il y a un beau chunk, enfin, il y a un beau, un beau pio aussi. Ah, ouais, je sais, je sais, on va le prendre devant une mer. Alors, par contre, on va se mettre en cette chunk alors ouais on va faire les miniatures pendant toute la vidéo en fait on voit tous les mobs Je crash, c'est pas grave. Option vidéo setting Alors c'est pas la FOV FOV 60 Voilà, c'est bon, je fais le screen. Donc, on, déjà, on se remet en FOV euh, 85. Voilà. C'est carrément mieux, c'est m'a dégueu. J'ai failli faire une gaffe, apparemment. Bon. Apparemment, il y a à peu près la tonne de creepers qui m'attend pas. Donc, on va aller garer la voiture. We must never stop the way yeah. Birds jumping and I hear my name Grasping into a line Life is happy but it's so insane We must merely make a start. Savannah Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a ride. Savannah. Is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people. I'm J'espère que cette petite vidéo où on a terminé le Plein vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et surtout, vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous dis salut à tous. C'était Skyspirit. Spirit. En tuant un zombie, bien sûr. Avec... Ah, je sais. Je sais. Attendez. Ne quittez pas. On va, on va tuer un zombie. YOLO no! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! Ok, c'est c'est 不要花